Bonjour, je suis Céline Langlais, fondatrice du laboratoire BIOCY. Je suis docteur en pharmacie, j'ai été formée à l'université de Rennes en Bretagne et je suis spécialisée en phytothérapie, dermatologie et formulation cosmétique naturelle et biologique. Et j'ai créé le laboratoire BIOCY en 2003. Je suis convaincue que la nature nous offre le meilleur pour notre beauté et notre santé à travers les algues et les plantes. Tout mon travail de recherche et de formulation cosmétique consiste donc à choisir les meilleurs actifs végétaux, les meilleurs actifs marins et à les adapter aux besoins de chaque personne en fonction de son âge, de son type de peau et de son mode de vie. Nous avons la chance d'être installés en Bretagne, sur la côte. et J'utilise donc les actifs des plantes marines et des algues pour toutes nos formules biocides. En effet, les plantes marines et les algues possèdent des vertus cosmétiques multiples et extraordinaires allant du pouvoir hydratant, adoucissant, jusqu'au pouvoir anti-âge par des propriétés antioxydantes, éclaircissantes par exemple. Je suis persuadée que la beauté et la santé sont intimement liées et c'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans, j'imagine des formules naturelles moderne et innovante de par le choix des actifs, des textures, pour une efficacité optimale. Et bien sûr, pour une sécurité au quotidien pour toute la famille, pour une santé et une beauté préservées aujourd'hui et demain. J'ai la chance de travailler au quotidien avec Antoine, qui partage ma vie depuis de longues années, et ensemble, à nous deux nous créons chacun des produits BIOCY. Les produits BIOCY sont donc le résultat de notre amour partagé au quotidien pour la nature, la beauté et les belles choses de la vie. Je conçois les designs des gammes de soins BIOCY. À travers chaque création, j'interprète en images la qualité et l'identité des formules naturelles et biologiques de Céline. Nos convictions sont d'allier la beauté à la santé en s'inspirant de l'harmonie de la nature pour vous offrir une cosmétique naturelle, biologique et moderne tournée vers l'avenir.